Combien faut-il investir avec Life Invest pour générer 1000 euros de revenus mensuels eh bien, C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo par l'intermédiaire de la dernière étude de cas de clients à succès qu'on a réalisé. On va vous montrer dans cette vidéo et en direct du bureau mobile du Mexique comme d'habitude pour ces dernières vidéos. On va vous montrer les motivations, on va vous montrer le budget global, le calcul de rentabilité avec un scénario positif, un scénario négatif. On va vous montrer le coût des travaux, combien ça coûte par mètre carré le délai, on va vous montrer les photos avant-après, on va vous montrer également quels sont les points d'amélioration par rapport au projet précédent et quelles sont les choses qu'on aurait pu faire de mieux. Et on va vous montrer des images du process, particulièrement sur comment se déroule le séjour de signature avec le passage chez le notaire, la visite de conformité, la réunion de chantier, pour enfin... Eh bien, vous proposez de faire la même chose et vous proposer l'opportunité d'être copropriétaire. Et si vous demandez qui je suis, eh bien je suis Romain Matto PDG de Life Invest. Si vous voulez apprendre à sécuriser une partie de votre patrimoine hein, pour investir dans l'immobilier, mais pas n'importe où, et dormir sur vos deux oreilles pour couvrir partie ou totalité de vos dépenses mensuelles, eh bien allez sur lifeinvest.eu pour voir nos dernières offres. C'est parti, hein. on saute sur mon écran. Je réduis la fenêtre ici. Allez, je me mets en haut à gauche. Motivation. Euh, toujours même cliente, euh, bâtisseur pour Life Invest, qui est à son second investissement locatif à Riga. Euh, trois au total, si on compte l'Estonie, elle hein, nous suit depuis 2019. Salut à toi Régine, si tu visionnes cette vidéo. Et le but, toujours, c'est de sécuriser des profits dans le cadre de la revente de son entreprise. Entrepreneur à succès, elle a réalisé un exit, maintenant elle dispose de fonds de, fonds de liquidité, et le but c'est de l'investir, dormir sur ses deux oreilles, générer des rendements intéressants tout en ayant des pions répartis à l'étranger et en profitant de prix au mètre carré attractif avec des frais réduits dans un pays européen d'avenir. Et, et reproduire l'opération qui a déjà marché pour elle à savoir de l'investissement clé en main euh, là où elle a uniquement quelques échanges de mails à faire, quelques virements et c'est tout euh, de la signature jusqu'à l'encaissement euh, quelques communications, un voyage à l'étranger ben, liant l'utile et l'agréable disons euh, donc elle, elle triple down elle réalise son troisième investissement Life invest puisqu'elle est habituée, elle sait que ça fonctionne, elle est déjà venue, elle nous fait confiance, elle sait que ça marche. Et elle centralise par la même occasion ses investissements, donc euh, euh, c'est plus simple à la gestion. Pour le bien en question, cette fois-ci c'est un deux pièces de 34 mètres carrés, on était parti sur des studios euh, auparavant, donc ça permet de, de diversifier sa stratégie aussi sur du studio, deux pièces, d'être sur un patrimoine un peu plus résilient. Euh, c'est toujours vendu à rénover et à meubler bien sûr inclus dans le package, dans le prix dans le détail de prix qu'on va voir ensemble plus tard, et, et c'est à 20 minutes du centre historique de Riga, c'est pas le Pérou, mais c'est de la première couronne directe à 20 minutes en voiture du centre, dans la ville de Riga, là où le potentiel locatif est élevé, et on a investi deux fois, à titre personnel, dans l'immeuble. On a aujourd'hui cinq biens en gestion dans cet immeuble. Donc on connaît parfaitement la copropriété, on connaît parfaitement les gestionnaires. Ça roule, c'est loué pour ceux qui sont déjà réalisés. On a quelques biens en cours de rénovation, mais ça marche comme du papier à musique. Et sont des rendements locatifs compétitifs et on voit un potentiel de plus-value long terme, horizon 5-10 ans. On va parler de chiffres maintenant. On va commencer par le budget global et, et le calcul de rentabilité. J'ai fait un scénario positif, un scénario de baisse, pour vraiment être le plus transparent possible et, et anticiper au mieux son patrimoine. Donc On, on va voir le détail ici. Et on va s'apercevoir que d'investir à Riga, elle permet de faire des économies de, opérationnelles et d'impôts, euh, et de d'accéder de à des prix vraiment bas de départ. Euh, là, pour ce 34 m2, c'était 32 000 euros. C'est le prix net vendeur. À l'époque, euh, on n'avait pas de, de prix de gros, disons, puisqu'on achetait au détail. Euh, là, c'est Life Invest qui acquiert les biens. Donc, on a su obtenir une négociation, euh, c'est sur lifeinvest.eu, si tu veux voir nos dernières offres, euh, vas-y. Euh, frais de timbre, 15 euros. Taxe, 480 euros. Frais de notaire, 160 euros. Il euh, faut se rappeler que la Lettonie compte parmi les pays de l'OCDE, donc des pays les plus affluents de la planète, qui ont les, les frais de notaire les plus faibles. On apprécie, hein, ça facilite les choses, et puis on... On ne doit pas utiliser des mois et des mois et des mois de loyer pour rembourser les frais de départ. Donc ça, c'est un bon point qu'on apprécie à Riga, particulièrement en Estonie, également à Tallinn. Pour la rénovation immobilier, tout était à refaire. Euh, 13 047 euros. On va voir le détail des travaux, des travaux plus tard. 2840 de frais Life Invest. Habituellement, c'est 5 800 Mais là, étant donné qu'elle a acheté plusieurs biens, et qu'elle nous réfère des clients. Elle nous a envoyé deux membres de sa famille, donc il y a une rémunération de 20% sur le montant réalisé. C'est normal, on fonctionne à l'apport d'affaires, comme ça tout le monde est content, tout le monde est récompensé pour les efforts impliqués. On croit beaucoup à l'échange de bons procédés. C'est un système qui est en place, qui récompense nos investisseurs, qui nous envoient des clients lorsqu'ils sont contents. Et ça permet au passage de rembourser les frais, les frais Life Invest. En revenu locatif, on s'attend à un loyer de 375 euros par mois, donc 4500 à l'année. En frais de gestion, on avait cette offre en place en 2022 qui était d'offrir les deux premières années de gestion locative. Il faut envisager un frais comptable. En Lettonie, les lois en général sont plus complexes qu'en Estonie. Donc, on s'accompagne d'une personne sur place comptable euh, de sorte à, à faire les bonnes déclarations au bon moment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que hum, si on n'enregistre pas le contrat de location au bon endroit dans les 5 jours suivant la signature du contrat de location avec le locataire, il faut l'enregistrer à un certain endroit euh, pour profiter des 10% d'impôts sur les revenus fonciers. D'accord Ces 10% d'impôts, dû en Lettonie pour les revenus fonciers. Sinon, ça passe à 23%. Dans les faits, je ne sais pas si c'est mis en place, si c'est forcé, mais légalement, c'est le cas. D'où l'intérêt particulier d'être accompagné de personnes compétentes. C'est le cas avec Life Invest. On travaille avec un réseau d'experts sur place qui s'occupe de clarifier ces subtilités et de nous aider à obtenir les meilleurs rendements en toute légalité. En termes d'assurance et de taxes foncières, on est sur des petits montants. 75 euros de taxes foncières, la taxe d'habitation n'existe pas non plus. Et en termes d'impôts, dans le cadre par exemple d'un investisseur belge qui investit en Lettonie, l'imposition est due en Lettonie. Euh, il y a une convention fiscale qui existe. Euh, il y a une obligation déclarative toutefois à faire dans son pays d'origine. C'est normal hein, pour, pour reporter, pour lutter contre l'évasion fiscale. Mais... Euh, il y a un principe de crédit d'impôt qui s'applique, donc euh, ça empêche ainsi euh, le paiement d'un impôt localement en Belgique ou en France. Euh, ça rentre toutefois dans le calcul de sa tranche euh, d'imposition, donc à savoir il faudra inclure euh, bah, les loyers de 4500 euros euh, aux revenus que vous générez localement en France ou en Belgique par exemple, pour, euh, pour faire le calcul de l'impôt local. On passe à la suite. Ici, impôt France 0%, comme je le dis, c'est une opération blanche. On ne paie pas deux fois l'impôt. Donc, très important de vérifier s'il y a une convention fiscale de non double imposition entre votre pays d'origine et le pays dans lequel vous investissez. Et là, on part sur une augmentation de la valeur du mètre carré de 3%. Donc là, évidemment, c'est le scénario haussier. Il faut savoir qu'historiquement, ces dix dernières années, sur la ville de Riga, on est plus sur du 7% d'augmentation des prix. Euh, L'estonie, la Lettonie, la Lituanie comptent parmi les, les pays qui enregistrent la plus forte augmentation des prix au mètre carré. Mais euh, on va voir si ça tient. En tout cas, on a un scénario baissier ensuite. On va s'apercevoir que les, les rendements sont quand même très compétitifs, parce que là, on parle de rentabilité nette réelle après après impôts, après charges, une fois que tout est payé. Et de nouveau, ça, c'est de l'expérience terrain. C'est cinq années de, re, de retour d'expérience à investir personnellement et pour compte de clients. Donc, je peux vous dire que tout ce qu'on voit ici, ça reflète la réalité. Et euh, on voit 7,86, 7,60, 7,79, 7,99 de rentabilité. On est sur euh, sur, euh, sur des rendements euh, qui permettent de générer 23 000 euros d'enrichissement sur les cinq prochaines années hein, dans un scénario haussier, ce qui équivaut à 386 euros net par mois. Là, on parle de scénario baissier, euh, et mettons l'hypothèse qu'il y a un crash de l'immobilier, d'accord, de, de, 15% sur les trois prochaines, sur les cinq prochaines années, donc de 3% par an. Et, et, baisse du mètre carré locatif de 2,5%. Donc c'est vraiment scénario noir. Euh, on n'est pas Madame Irma, on ne sait pas dire de quoi demain sera fait. Par contre, on s'est anticipé, et on parle de rendement à 7,86, 6,99, 6,81, et des chiffres qui sont corrects toujours. C'est bien au-delà de ce que peuvent présenter des rendements moyens ailleurs. Donc, on s'en sortirait très bien aussi en cas de scénario baissier. On peut s'attendre à 13 530 euros et 226 euros d'enrichissement mensuel sur les 5 prochaines années, même en cas de crash. Qui dit mieux pour un investissement de moins de 50 000 euros Comme Régine me l'a dit dans la Confidence, on peut pas trouver ça ailleurs. Ok, Voyons ce que ça donne en termes de travaux, c'est intéressant. On est à 13 047 euros, soit 380 euros de travaux. Et on va voir les images avant après, vous allez voir. C'est assez choquant le, le résultat. Euh, mais 380 euros par mètre carré pour euh, pour tout faire. Euh, en 3 mois et demi, ça nous a pris. Là, c'est le dashboard hein, qu'on partage avec nos clients d'ailleurs. Sur, euh, sur le suivi comptable, les coûts les matières, les, les matériaux, pardon, le, euh, la main d'œuvre, euh, les meubles, c'est vraiment dé détaillé, avec les, les dates de, de paiement, tout est, tout est suivi, de sorte à ce qu'en un clin d'œil, on puisse, on puisse avoir un aperçu de l'avancée, ça permet d'avoir de la clarté sur l'ensemble de l'opération pendant toute la durée de l'investissement, euh, au fur et à mesure de l'avancée des travaux, on envoie des photos d'ailleurs de, du progrès jusqu'au jusqu résultat final. Donc là, on voit que ça a pris trois mois et demi entre octobre et février. Et là, on a, on a 10% de, de choses inattendues, de dépenses inattendues, ce qui est régulièrement le, le cas, mais on, on inclut ça, si tu veux, dans le, dans le calcul du budget global on inclut 10% de marge pour que, pour que si pour qu'il n'y ait pas de surprise en fin de compte sur, sur le, le budget global de l'opération et que ça nous permette une certaine marge dans les faits au fur et à mesure que les travaux avancent pour pallier à certaines inconvenues. Donc ce qui signifie que Régine sur trois biens, un en Estonie qui lui génère 380 euros de loyer mensuel, sur du long terme, c'est de la location pérenne, c'est du meublé, pérenne, pas de location courte durée, slash étudiante. C'est vraiment du euh, du bon père de famille euh, en récurrent. C'est ce qu'on cherche, hein. on cherche pas à se complexifier la vie. Et euh, avec des rendements comme ceux-là, on reste sur une formule qui fonctionne pour tout le monde. Euh, donc euh, En Lettonie, on a un premier bien euh, qui a été sujet d'une étude de cas sur la chaîne également, je t'invite à aller voir ça. Euh, loué à 250 euros plus celui-ci à 375 euros ce qui euh, représente 1005 euros de revenus bruts. sur 135 312 euros investis on a 8-9% de rendement locatif brut euh, on, on se situe on n'est pas loin du rendement net puisque il euh, y a relativement peu de charges et, euh, et ça ne compte pas l'évolution des prix au mètre carré par exemple, dans le cas de Régine, depuis 2019, et ça sont des informations publiques, hein, vous pouvez faire vos recherches, mais en Estonie, les prix du mètre carré locatif ont pris plus de, plus de 20% par an ces dernières années. Donc je prends pas en compte cette évolution dans le calcul de ce rendement, mais c'est du c'est du deux chiffres annuels total. C'est comme ça qu'on on a développé Life Invest, où ça en est aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on profite de cette liberté qu'on a su se créer en investissant depuis 2018 dans les pays baltes. En termes de process, je vais partager ça avec vous, puisque c'est toujours bien de, de visualiser ce que ça donne. Et, et là, je vais vous partager signature Voyage de signature. D'accord C'est en deux shorts, c'est rapide. On lance ça tout de suite. Ah, sur mon épaule. Comment ça va se passer? La prestation Life Invest, c'est aussi un séjour en hôtel 4 étoiles avec petit déjeuner à plus. On attend qu'il y ait le neveu de Régine. Régine qui est habituée. Adrien, qui est toujours là pour un... superviser <rire> l'ensemble, tout se passe bien, se relever les manches. Kerlis, ouais, notaire, méfait, chasseur immobilier. Et qu'on voit en fond, c'était le gestionnaire de Copro. Très content à chaque fois de réaliser ce type d'opération. 151 de frais de notaire. Allez, on se retrouve pour le jour 2 sur la chaîne YouTube très prochainement. Je consiste à faire la réunion de travaux avec chef de chantier, designeuse. Et tu auras ainsi toute la boucle de métier à la gymnase et comment se passe un investissement entre deux pays, en français, dans la joie, la bonne humeur. En... Deux appartements c'est Dans cette vidéo, je te montre comment ça va se passer. Avec réunion de travaux, designer, on va échanger avec les clients des idées en termes de code couleur, d'aménagement intérieur. On est parti Petite salle de sport matinale. On sort du sport et le standard F-Invest, eh c'est le buffet à volonté du Radisson. On se régale, ça c'est le petit péché mignon. Il y a un croissant au Nutella. On file un meuble pour faire réunion de travaux. Let's go Là, il y a plein de, de pièces en mouvement. Ouais, je en dis, moi je suis pressé par le avant après. Diana, what's the magic gonna do this time? Bien sûr, tu, tu stops si tu as des emplois particuliers. Mais tu vas faire cette petite surface. Allez, nouvelle vente conclue avec succès avec Rigine et Nathan. Si tu souhaites faire la même chose, je t'invite à voilà, cliquer sur le lien qui est en description. A très vite. Voilà, c'est. Le séjour de signature, tu as vu des images de comment ça se passe. Et c'est un bel environnement. Riga, si tu connais pas, je t'invite à découvrir, à faire un, un, un week-end, à passer un week-end, un, un séjour de, de, de quelques jours. Et tu verras par toi-même, c'est top. En amélioration, qu'on a noté, donc d'un point de vue positif, l'équipe de travaux, vraiment, vraiment pro. Donc on est monté en, en, en gamme sur, sur les travaux euh, sans nécessairement exploser le budget. Euh, pour des prix, euh, bah, comme tu l'as vu, hein, 380 euros par mètre carré, euh, ça c'est apprécié. Ça a été fait euh, dans le temps imparti. Aucune mauvaise surprise. En, en point d'amélioration, on va travailler sur sur la partie design où il y aurait pu avoir de meilleures initiatives de la part de Daina au design. Euh, je la reprends souvent. Euh, je devrais pas, mais bon, comme il faut noter des points d'amélioration, c'est ce que je retiens. Si on va dans notre dans notre gestion de projet en fait, je ne vais pas montrer, puisqu'il y a des infos sensibles, dont des coordonnées bancaires, mais euh, au départ, on avait un dégagement slash couloir qui permettait d'installer une cuisine, et elle nous avait suggéré de mettre la cuisine dans le séjour. Or, euh, bah, c'était une perte de place monumentale, donc j'ai dû... Euh, hop, hop, hop, en fait, euh, en installant la cuisine ici, ça dégage de l'espace pour le séjour. Et donc je suis à l'origine de l'optimisation de l'espace sur ce bien-là alors qu'on qu on, on embauche cette personne pour qu'elle typiquement s'occupe de ce genre de sujet et d'agencer le, les meubles ainsi que les, les équipements pour faire en sorte que l'espace soit, soit au plus pratique pour tout le monde. Donc en point d'amélioration, on va, on va améliorer on va améliorer l'aspect design, on va fluidifier. Aucune incidence particulière là sur sur cette, sur cette cet investissement, mais je tiens quand même par transparence et, et par souci de de professionnalisme, le partager. Voyons les photos avant-après maintenant, pour qu'on voit de quoi on parle exactement. Voilà, c'est le fameux couloir dégagement. Tu vois, tu avais un mur ici qui n'attendait qu'une cuisine. Donc pourquoi faire autrement Tu vois joli porte manteau. C'était vraiment dégueu hein, au début. Là euh, c'était si tu veux c'était comme un trois pièces. Enfin, enfin, si on compte le dégagement et le couloir en pièces, mais pour te don, pour te t'expliquer que la cloison était fermée, donc on a ouvert pour que la cuisine pour une cuisine, en fait, ouverte ouverte pardon sur le séjour, et qu'il y ait plus de volume. Joli. J'apprécie, mon l'avant-après. C'est la chambre. Peut-être qu'en disposition de meubles, on aurait su faire mieux également, bah, directement en ligne avec l'amélioration qu'on peut faire en termes de design. Euh, plus penser au feng shui, etc., la répartition des pièces, même si ça n'a pas d'influence à notre niveau sur sur l'attrait qu'a cet appartement en termes de potentiel locatif, mais on cherche toujours à s'améliorer d'investissement à l'autre, donc c'est ce que je peux relever. Mais un bureau, un bureau, un lit de place, une grande une grande commode. Le résultat est joli. On est dans le séjour. Toujours avec des, des rangements. On a un canapé lit. Voilà, j'apprécie particulièrement. Euh, pour commencer et faire la même chose, c'est très simple. Si tu veux qu'on devienne copropriétaire, tu vas sur lifeinvest.eu et tu visionnes les opportunités qui sont disponibles. Actuellement, là, on a un récapitulatif du parcours investisseur Life Invest. Je t'invite à regarder cette vidéo d'une minute. Ça va pouvoir t'aider à te, à te projeter. Et tu peux choisir directement les biens. Les biens qui sont actuellement disponibles avec quelques propriétés euh, qui euh, cherche un, un, un propriétaire copropriétaire puisque euh, on détient des appartements dans cet immeuble, donc euh, l'opportunité d'être ensemble avec nos intérêts alignés sur euh, un immeuble en particulier euh, se présente. Ça va pas rester longtemps à mon avis, mais c'est ici. Voilà, tu peux faire ta sélection directement euh, en cliquant ici, en accédant aux détails de chaque bien. Une vidéo des photos et, euh, et il suffit pour commencer de, de faire une réservation euh, de payer 2000 euros titre du booking et euh, bah, le lendemain un, un membre de mon équipe ou moi-même revenons vers toi pour euh, s'entendre sur une date de signature signer contrat et avancer sur ton investissement de vie je pense avoir tout vu Merci pour ton attention, de nouveau les opportunités n'attendent pas, découvre Life Invest en description ci-dessous et comment est-ce qu'on peut t'aider à extraire une partie de ton patrimoine à l'étranger, à investir mais pas n'importe où et à couvrir une partie de tes dépenses ou totalité de tes dépenses mensuelles en un investissement bon père de famille dans lequel tu puisses dormir sur tes deux oreilles, c'est vachement important il y a moins en moins d'opportunités, il faut vraiment les sélectionner et faire un travail de recherche en amont. C'est beaucoup de, de recherche et développement, de leadership nécessaire pour bah, développer des réseaux de partenaires comme ça à l'étranger pour faire en sorte que ce soit un, un ensemble cohérent à ton service et que tu puisses te concentrer sur ta zone de génie, surtout les sujets importants du quotidien qui, qui t'occupent pendant que tu délègues cette partie d'investissement à Life LifeInvest. Merci pour ton attention, on se dit à la prochaine pour la suite des festivités. À bientôt.